ça, so, Jean de j'espère que vous êtes bien sur aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je va pas personne parce que je n'ai pas d'amis. aujourd'hui, les amis, on est sur skill pvp. Comme d'habitude, aujourd'hui, une vidéo très très très intéressante parce que je me suis toujours posé cette question-là. Est-ce que c'est mieux d'acheter des skill bags ou des legendary bags Sachant que le legendary bag vaut environ 35 000 à l'HDV, un skill bag 3 et que sur la boutique, c'est chacun, c'est 6 skill bags pour 4 euh, points boutique et 1 legendary bag pour 4 points boutique. Donc je me suis dit, à compte, on va mettre 25 euros de legendary bags, qui nous en fait 6 et demi. Donc j'ai arrondi à 7. Et euh, 35, euh, 30, combien? Je sais pas. Euh, 32, 36 legendary bags qui fait 25 euros aussi. Donc je me suis dit, quelle joyeuse bonne idée. On va faire ça les amis et puis on va voir qu'est-ce qui nous rapporte le plus. Donc on va commencer par ouvrir les, les, les skill bags. Et on va aussi... Euh, Attends, je vais pas vous le dire tout de suite, les amis. Écoutez jusqu'à la fin, mais il y a une surprise pour vous aussi à la fin de la vidéo. Si cette vidéo-là atteint les 400 likes, les amis, 400 likes, je vais vous donner 16 Legendary Bag à vous dans les commentaires si vous me donnez la meilleure idée pour ce qu'il Qu'est-ce que vous, vous aimeriez savoir sur ce qu'il le PvP, ou que vous... Vous avez une idée pour le savoir, dites-le dans les commentaires, laissez bien sûr votre pseudo, et euh, 16 personnes, donc comme vous voyez ici j'ai 16 legendary bags, donc 16 personnes qui me laissent un bon commentaire vont pouvoir gagner euh, un legendary bag, euh, donc ça est plutôt intéressant, et je les donnerai bien sûr durant un live, je, je donnerai les legendary bags durant un live pour que vous voyez que euh, je les donne des. Comme c'est pas ça la surprise les amis, écoutez ça c'est pas la surprise, c'est vraiment une, une autre surprise à la fin de la vidéo, donc écoutez jusqu'à la fin On commence directement avec les Legendary Bag les amis, c'est parti Donc le premier Legendary Bag on a eu deux potions de réparation qui vaut environ 500$, c'est pas si mal Une épée en tita qui vaut à peu près 200-300$, euh, 60... la pierre de métier qui vaut encore 200-300$, donc pour l'instant c'est pas super super bon euh, on a eu 4 pots d'aquatique qui vaut 400$ Des tickets téléportation qui vaut rien du tout Un arc en, euh, urite qui vaut rien du tout Des blocs d'XP qui vaut rien du tout Un livre, ou oh, un livre pomme de terre qui vaut environ 3000$ De la TNT qui vaut pas grand chose Un arc en urite qui vaut pas grand chose non plus euh, une épée, c'est De la pierre de mété euh, je sais même pas, j'ai pas vu qu'on avait... Ah, des blocs d'XP euh, des graines de cannabis, 400$ encore, c'est pas top top Euh, épée en sénat, c'est pas top top, un Tita c'est déjà mieux que rien, 3 pépites en titan. une banane enchantée, 8 pépites de sénalium. Euh, un arc en c'est en, en, en mété je veux dire, c'est pas si mal, la TNT, un arc en sénat. 2 creepers, euh, 64 flèches effet, un arc en mété, un arc en urite, une Pharmax en tita, ça par exemple pour le coup ça c'est vraiment bon, ça vaut 1000-2000, des pommes d'or, des pépites d'urite, des graines de cannabis, des échelles en urite, un joueur enchanté. Les deux derniers, on a des blocs d'XP et des blocs d'XP. Donc, bien sûr, les amis, c'est pas vraiment une bonne représentation de qu'est-ce qu'on peut avoir parce qu'on peut avoir vraiment des trucs vraiment bien. C'est vraiment un jeu de chance. Vous le savez, les amis, c'est de la chance. Pour notre part, on n'est pas été chanceux. Tirez! Ouais 25 premiers euros qu'on a utilisé. Donc ça, c'était vraiment pas été chanceux. Donc on va aller à la, à la base et on va mettre tout ça dans un coffre pour comparer, bien sûr, qu'est-ce qu'on obtient, qu'est-ce qu'on obtient avec les autres trucs. Donc, ici, ça va être nos trucs de skill bag. Voilà tout ce qu'on a eu durant Eglise bag Donc au total, on a à peu près, à peu près, eu à peu près 10 000$, euh, je dirais à peu près 10 000$ euh, de revente. Si on revend tout ça, ça nous fait à peu près 10 000$ euh, maximum. Donc on va aller maintenant au spawn, parce qu'on ne veut pas quand même que quelqu'un passe en dessous de notre cabelle s'il nous voit ouvrir des légendes de ribag comme ça. Donc maintenant, ceux-ci sont un peu plus intéressants parce qu'ils ont une putain de belle animation, regardez. On aurait celui du milieu, oh my god, Skill Pickaxe. Plastron anti-ta et les farm leggings. Déjà, ça, c'est plus que qu -ce qu tout ce qu'on a récupéré dans l'autre... Euh, dans, dans toutes les skill bags. Ok. Ensuite, on va ouvrir le 10 milieu. Un livre chante 14 de power et des bottes Tita. Donc, encore une fois, pas si mauvais. 3000, à peu près ici, peut-être 400$. dollars. Euh, les bottes, peut-être 1000. Donc, pas si mal. Ensuite, 14 pépites, 32 reines de mort et des pantalons. Donc, ça, encore ici, une fois, pas de Top, top, mais bon, toujours mieux que rien. Euh, ici, on a quoi, Plastron en... Oh, 8 orbes de réparation, ça, c'est énormément bien. Parce qu'une orbe, je crois qu'elle serviront en 2000 dollars. Euh, plastron Farm Plate et un bouclier anti-mort. Donc, ça, c'est plutôt intéressant, encore une fois. Plutôt cool, plutôt cool. Ici, on a quoi, des bots en farm, 2 euh, Space Stick et une Farmax euh, Efficacité 3. Donc, on a eu une, une Efficacité 3 aussi dans les Skill Bags. Donc, euh, bon, ça dérange pas tellement. Ensuite, ici, on a quoi? Un oeuf de creeper aquatique. Donc, ça, c'est 4000$ directement. Deux autres spécifiques et 32 graines de cannabis, qui est à peu près 30, euh, 3000$ peut-être. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et les derniers, les amis, 4 œufs de creeper, des potions de repair et une pièce à spawner. Donc, au final, voici ce qu'on a eu avec 25€ de Legendary Bag. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter 25€ de Legendary Bag ou 25€ de, de Skill Bag? Euh, Je pense que la réponse est assez simple. le Legendary Bag... Hey, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de stuff parce que en fait euh, vous avez des chances aussi d'obtenir des plastrons space renforcés des trucs en space et je pense que vous avez beaucoup plus de chances avec le Legendary Back d'en obtenir. Comme vous pouvez voir la skill Pickaxe à elle-même, c'est plus que tout ce qu'on a obtenu dans l'autre truc. Mais après, il faut pas oublier qu'on a quatre space, euh, 4 euh, stick en.. Space Stick qui nous donne 6000 chacun, 32 rennes de mort qu'on peut ouvrir, des graines qui valent 3000, des creepers 700 l'unité, pièce de spawner 2000, vous voyez on est quand même bien niveau stuff et ça c'est plutôt cool. Donc on va aller à la Skybase, les amis, on va voir un, un, un récapitulatif à peu près de ce qu'on a eu, mais euh, voilà. Donc... On a eu une Pharmax, euh, tu dans une Legender Bag et Skill Bag, on a eu à peu près la même chose au niveau de la Pharmax, ça se si On a eu plus de Creeper, on a eu un peu plus de graines Honnêtement, franchement, Legender Bag, ça vaut plus le coup, mais, mais, mais, mais, faut pas oublier qu on a quand même des loots assez semblables. Comme on peut voir ici, graines euh, Potion de reaper, Potion de Repair. Donc, honnêtement, ça dépend de ce que vous pensez être le mieux pour vous. Parce que moi, personnellement, des fois, parfois, je suis sur le serveur comme ça et je me promène. Je vois des legendary comme là, 4 pour 16 000, ça revient. Bon, vas-y, on va les prendre, mes amis. Et là, des fois, je vais ouvrir des saletés de trucs, comme là, 3 joints, ça, c'est bon. Euh... On n'a pas ouvert de, de casques en métier. J'allais vous montrer un exemple. Des fois, j'ouvre des bottes en métier, des casques en métier, des trucs comme ça. Donc, vraiment, ça dépend vraiment de la chance que vous avez, les amis. Mais bon, c'est pas grave. Si vous aussi, vous voulez tester votre chance, les amis, comme j'ai dit, vous me laissez un commentaire en bas de la vidéo. Et vous mettez 400 likes sur la vidéo. Lorsqu'il y aura les 400 likes, je vais tirer 16 commentaires. Ce qui donne une idée pour le serveur, pour améliorer le serveur, bien sûr. Et, euh... Faut mettre sur son pseudo, je, je précise, mettez votre pseudo. Et je vais choisir des commentaires durant le live et on va, on va carrément euh, distribuer les jeunes les, les bags durant le live. Pour, pour l'instant, je vais les le déposer sur mon double compte pour être sûr que je les échange pas ou je les vends pas. Et on va euh, aussi... Avec Skill P&P les amis, vous fa... je suis énormément fatigué, je suis vraiment désolé les amis, j'ai genre dormi 3 heures dans les dans les derni... deux derniers jours, donc vraiment je suis vraiment désolé pour ça, faudrait que je dorme un peu plus. Mais en gros, avec les admins de, euh, de Skill P&P, on a décidé de vous faire gagner 25 euros de points boutique donc 25 points boutique sur euh, le serveur skill pp donc comment ça va se faire c'est qu'il y aura 5 gagnants de 5 points boutique donc c'est plutôt intéressant il y a 5 personnes qui peuvent gagner 5 points boutique avec 5 points boutique vous pouvez vous acheter 5 space ou plein de d'items en jeu ou 10 métiers, ou plein de trucs comme ça en jeu donc c'est plutôt intéressant donc comment faire pour participer, c'est très simple Faut aller sur Twitter, le lien dans la description Vous cliquez sur le concours Vous followez mon compte Twitter à moi Le compte Twitter de SkillPP Et vous pouvez gagner 5 points boutique Si vous n'avez pas envie d'aller sur Twitter, comme je vous dis Vous avez le concours dans les commentaires, donc au final tout le monde est gagnant les amis J'espère que la vidéo des comparaisons Vous a fait plaisir, dites moi vous Qu'est-ce que vous croyez qui est plus rentable Et puis moi je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo C'était vraiment cool comme vidéo, j'espère pouvoir en, en faire un euh, Bientôt, peut-être euh, on pourrait essayer Peut-être 50 euros ou peut-être même on pourrait essayer de Genre, juste avec 4 euros, qu'est-ce qui est mieux Est-ce qu'il y a un Lunger dans la bague ou un skill bag Avec juste un de chaque. Donc, on verra ça dans le futur, les amis. Je vous aime. C'était un compte Ciao, ciao.